I'm Oh woman, she's a city, and I can't see any other. Wow. Uh -huh. Oh, my God. le voir C'est là Cela a écrit dans la prochaine, c'est que nous le croyons. Il n'y aura plus de larmes, Oh, ça sera que la joie, la paix, que son Saint-Nom soit béni. Combien nous sommes dans la joie encore ce matin de nous retrouver dans la maison de l'Éternel, béni soit le nom de l'Éternel, tout ce qu'il a fait pour nous hier, que son Seigneur soit béni. Nous croyons réellement notre tête à la porte et nous croyons chose.